La page web correspondante est affichée. On effectue un clic droit sur l'image et on choisit Copier. On ferme ensuite le navigateur et on restaure la fenêtre du logiciel Mimio Studio. Dans la barre d'outils standard, on clique sur Coller. On peut bien évidemment utiliser le raccourci clavier CTRL V.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 Pour souligner une première couche de roche, on prend l'outil surligneur. On choisit la couleur bleue. On trace la couche de part et d'autre de la faille. On choisit la couleur verte pour représenter la deuxième couche. Pour colorier l'espace délimité, on choisit la couleur rouge et la plus grosse épaisseur. On colore la zone. Il faut surtout ne pas relâcher le bouton de la souris pour que le coloriage constitue un seul objet. La chose est plus facile à réaliser directement au tableau avec le stylet. On prend l'outil Sélection. On clique successivement sur les trois objets à droite de la ligne de faille en maintenant enfoncer la touche Ctrl ou Majuscule du clavier. On groupe les trois objets sélectionnés par le menu Format Regroupement. On réalise la même chose à gauche de la ligne de faille. On teste les déplacements du schéma. On replace les éléments du schéma dans leur position initiale. On peut compléter le schéma par des flèches pour indiquer le sens des placements des blocs. Un clic droit sur l'outil ligne permet de sélectionner l'outil flèche à la fin. On trace les flèches. Si l'épaisseur des flèches ne convient pas, on peut la modifier après avoir sélectionné les flèches. De même, on peut vouloir rendre plus visible le trait de faille en la plaçant en premier plan et en augmentant son épaisseur. Pour finir, on sauvegarde le fichier dans son espace de travail en cliquant sur « Enregistrer » et en n'oubliant pas de donner un nom explicite à son fichier.